Abigail wanti wantilouche! Batviele va crodoa clock, jinon din Ugale va kotava va Raveye pulviti. Ugale va kotava -e -ko -e ben va z Bam! Fugesi rubaya koe Antarctica. Ban Lise, va ilka fa mona chodigi, ise va kotava fa bopisha ishdesa vas dilinta choplekou. Antafa ava gola lize lise chouiruba chotir kotava! Kotsutex sous Kotavaf. sous à va mewinougafa à bava sur Va Arkitcho abava Jurewaya. Arkicho sautir abava sotir gan Junna de l'hannoye bak choué, t'olde-sit-san baleme Et de rocle, j'ai djouna askir d'ajinmea rocle Jinaf clogtir irubara Koe Antarctica Do XM Mutandashku Qu'est-ce que ban tor mea ultoved, lava, e deva opra chouge. Ban mali, tole ke saniaksat, kali, tole ke balem » «Arakon ak A koe, ka wida » «Ikoe i koe Mali velusha, Klook » «Vasdan » «Bata koe ka ana ak Luche, bata vas dan, ishder, koe kaanaak, va kotava wanchu rewa vuxen zwak chutir da arkanak widik bas gin mechogildad, kire va kotava ape michogildad isen gin va inoupti toute michigilda pimta va gloux zotenur. va loa pinta me algesta varin zure terektas va gin rena bega lenik donet tout la via ou son